Très riche. On a d'ailleurs été euh, ravis euh, d'accueillir euh, l'équipe de conseil et recherche, les différents chercheurs partenaires, les différents membres euh, de cette recherche collaborative ici au sein des locaux de la Massif. Alors je disais une matinée très riche puisqu'on a beaucoup échangé euh, sur euh, comment euh, justement mettre en place euh, l'innovation au sein des grands groupes donc cette matinée, il a été vraiment très enrichissante du point de vue euh, management de l'innovation. on a pu mélanger des concepts de l'open innovation. Donc euh, regarder tout ça d'un point de vue vraiment euh, presque étymologique, avec des, des, des échos sur la philosophie, l'anthropologie, et aussi en fait on a pu regarder avec les intervenants l'effet que d'avoir de, de vraiment des, des cadrements vraiment très pratiques de la de la, de, de la praticité de comment mettre cette Open Innovation vraiment euh, dans les grandes entreprises et comment, comment ça peut être la relation des start-up et les grands groupes. Moi je trouve ça très très très intéressant. Alors d'une part parce qu'on est quand même dans un panel uniquement de, de, de professionnels, c'est-à-dire de gens euh, qui sont dans des grands groupes et par conséquent des gens qui, euh, qui finalement touchent cette réalité de l'innovation et de l'innovation verte tous les jours et qui par conséquent s'interrogent. Et il est toujours plus enrichissant de s'interroger à plusieurs que tout seul dans son coin. Alors, mes impressions du premier workshop de la nouvelle étude collaborative, c'est un peu dans la continuité, euh, toujours un grand intérêt pour euh, le fond, la forme et les participants et en particulier aujourd'hui, enfin pour moi c'est même le meilleur workshop que j'ai que vécu de, sur les deux dernières, euh, les deux dernières études que, à laquelle -Gaz a participé et avec une mention vraiment spéciale, moi je suis tombé. Euh, presque amoureux mais euh, <rire> en, en, en, tout, en tout bien tout honneur de, de Pascal euh, qui dans lequel je me reconnais beaucoup euh, enfin en tout cas dans lequel j'aimerais bien me reconnaître beaucoup je suis très loin de, de tout ce qu'il a réalisé mais en fait c'est vraiment le Bonel que je suis euh, avec des choses très concrètes très pragmatiques euh, et qui venait bien faire écho avec les interventions un petit peu plus théoriques qu'on a eu par ailleurs qui m'ont pas mal plu aussi et pour lesquelles j'attends beaucoup de conseillers recherche pour arriver à mettre tout ça en, en forme et en, en relief. Je retiens surtout que l'innovation c'est un état d'esprit et que c'est beaucoup euh, une question de, de culture euh, d'innovation. Euh, les, euh, les questions et les échanges ont beaucoup euh, tourné euh, autour de comment euh, installer cette, cette culture d'innovation au sein des grands groupes. Pour ce qui concerne, on va dire, l'innovation en verte avec les startups au sens large du terme, ben moi si j'avais un conseil à donner, il se résumait peut-être en une idée, euh, n'oublions pas qu'on traite vraiment d'abord de l'humain, c'est-à-dire que les startups ce sont des projets de vie et en tant que tel, euh, on doit être extrêmement attentif à la façon dont on va interagir, parce que bien évidemment une interaction positive génère de la valeur lorsque les deux protagonistes, y trouvent leur compte. Donc, toute relation avec les startups, open innovation, on appelle ça un peu comme on veut, euh, il, n il reste euh, un point essentiel pour moi, c'est euh, la qualité de cette relation qu'on saura forger entre les deux protagonistes pour pouvoir générer cette valeur. Ce que j'en tire aujourd'hui, de cette matinée donc que je vais enrichir avec les prochains workshops, puisque c'est toute une série de workshops. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir effectivement euh, mettre en place un cadre d'innovation, si j'ose dire cadre, euh, dans lequel, en fait, pouvoir retenir les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les bons outils, euh, et pouvoir impulser vraiment dans toute l'organisation du grand groupe cette envie d'innover. Et tout ça, pouvoir les mesurer avec des indicateurs, des performances, il faudrait effectivement qu'ils soient héroïs. Ce n'est pas juste un effet mode. C'est une qu fois qu'ils soient vraiment dans la valeur et la vision de l'entreprise. Notre action, en fait, au niveau de la massif, on est actuellement en train de travailler sur notre processus de collaboration avec les startups. On a réuni toutes les parties prenantes autour de la table que ce soit les métiers ou les métiers support pour essayer de voir comment on pouvait fluidifier ce parcours d'innovation avec les startups pour être beaucoup plus agile, pour aller plus vite, pour être en capacité d'expérimenter plus vite, d'arrêter aussi les expérimentations et de pouvoir vraiment donner une lisibilité aux startups sur comment se passe l'innovation au sein de la Massif. Je repars plutôt sans avec. Euh, je reprends sans la carte postale que, que je t'ai donné. <rire> euh, dans, dans la carte postale on était censé euh, dire ce qu'on avait retenu et puis ce qu'on qu envisageait de faire dans six mois et se le raconter à soi-même pour que dans six mois on se dit, ah. enfin qu'on fasse quelque chose avec ça, bon, peu importe, chacun fera ce qu'il veut. Euh, donc je suis plutôt parti sans ce truc là euh, et je suis contente de partir sans parce que ça va permettre de temps en temps de se pousser un petit peu pour essayer de, de se remettre en mouvement dans, parce que nous, dans notre quotidien, on va un peu oublier l'étude qui est en cours et puis surtout dans six mois, effectivement, se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et comment je mets ça en relief par rapport aux conclusions que vous, arrivez à, vous arriverez à tirer de, de toute l'étude. Je ressors surtout avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour essayer justement d'aboutir sur nos travaux de fluidification du parcours start-up et sur justement la conviction que c'est vraiment tous ensemble et que l'innovation, ce n'est pas l'apanage d'une direction, mais que c'est vraiment l'affaire de tous.